Bien, donc euh, bonjour à tous. Euh, si je vous posais la, la question suivante, euh, êtes-vous partisan de l'objet commun J'aurais très probablement une réponse d'un euh, Tout le monde est partisan de l'objet commun dans cette salle. Par contre, si je posais une deuxième question, euh, qu'est-ce que l'objet commun Et bien, j'aurais probablement plusieurs réponses relativement, relativement différentes. fondamentale, qu'est-ce que le bien commun Hitch a écrit en 1984, qui s'intitule « H2O H2O identifie trois a... imaginaires de l'eau dans l'histoire de l'humanité. Il, a... il, a... il, a... il a... appelle respectivement l'eau des rêves, l'eau bien commun et H2O. L'eau des... des rêves, euh, l'imaginaire des rêves en est présent dans toutes les civilisations indo européennes et dans certaines civilisations américaines. Donc, euh, la mort, c'est la traversée militaire du dos, lors alors, du passage du des vivants, des morts. Par exemple, dans temps de grecque, on va traverser des fleuves qui s'appellent Archéron, Styx et l'été. L'imaginaire, euh, au pied commun, remplace progressivement euh, l'imaginaire de l'eau des rêves, hein, à, à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ en Europe. Et dans ce cas-là, dans euh, cet imaginaire, l'eau est associée à la vie. Tout être vivant, pour vivre et les vivants le pouvoir accéder à l'eau. Et chose très très importante pour nous, l'eau est exclue de la, de la sphère économique. L'eau n'appartient à personne, et elle n'a pas de valeur d'échange, elle n'a pas de prix. Pour euh, illustrer euh, l'imaginaire au bien commun, je vais vous lire un petit extrait euh, des métamorphoses du poète latin Ovid. Ce, ce, ce, ce petit extrait euh, a été repéré par Tommaso Faustori euh, et euh, met en scène un groupe de paysans euh, qui se sont accaparés une source et qui euh, empêchent la déesse Latone de boire cette source. Et voilà ce que dit la déesse Latone. Elle dit Pourquoi me défendez-vous cette source L'eau appartient à tous, nature ne permet à personne de prétendre la du soleil, de l'air et de l'eau. Je viens ici jouir d'un bien commun à tous. Je ne veux que baiser ma soif. On a là euh, un conflit d'usage autour de l'eau communautaire existe désormais énormément dans le monde. Et c'est parce que l'eau est considérée comme un bien commun que l'acte, c'est en, en droit, de droit à la source. L'imaginaire H2O va remplacer progressivement celui de l'eau bien commun à partir du 19 siècle en Europe. C'est à la même période que se mettent en place les premiers réseaux d'assainissement collectif dans les grandes villes, que se développe le capitalisme. Cette imaginaire H2O, l'eau est à la fois une marchandise et un produit technologique. Ce sont les, les deux victimes du capitalisme qui ont, qui ont conduit à l'imaginaire H2O et devenu largement majoritaire partout dans le monde actuellement. Alors, le fétichisme de la marchandise, c'est quoi C'est la croyance rationnelle de tout, ressources naturelles, des connaissances, produits et marchandises. La marchandise a une valeur d'échange, prix et un propriétaire. Le fétichisme de la technologie, c'est la croyance rationnelle, il existe une solution technique à tout problème auquel se trouve confronter les acteurs, même les problèmes qui peut créer, comme par exemple la pollution de l'eau ou euh, l'épuisement le des matières premières. Finalement, H2O est une parfaite métaphore du système capitaliste, comme l'a bien l'abdèque lorsqu'il dit ⁇ l'eau peut être dans la vie comme une marchandise, et en ressort comme un déchet ⁇ C'est parce que l'eau euh, est traitée comme une marchandise que la, la, la financiarisation euh, devient possible. Euh, donc, je vais vous lire un petit extrait qui maintenant est assez célèbre, d'une euh, déclaration d'un dirigeant du groupe qui la, la chose suivante Je m'attends à avoir un marché mondial intégré pour l'eau douce dans les 25 à 30 prochaines années. Une fois que les marchés de l'eau seront intégrés, les produits financiers et autres produits dérivés et indexés sur l'eau vont suivre. assets, equity funds, négociés en bourse euh, et sur les marchés internes. C'est assez intéressant de euh, regarder euh, euh, qui est ce monsieur William militaire qui est euh, le chef économiste de, de ce groupe. En fait, c'est un hollandais qui a, il y a quelques années, euh, travaillé dans, dans les institutions européennes, et notamment dans la, dans la Banque européenne d'investissement, dont on retrouve exactement le discours. Regardez euh, les texte que sort, que sort voilà, la, la, la Banque avant qu'on même l'investissement actuellement, on reprend cette idée d'un marché mondial intégré de l'eau à l'image du pétrole, ce qui est une aberration totale. Alors, revenons à, à, à l'objet commun. L'eau est un objet commun, mais qui a des caractéristiques euh, différentes d'autres objets communs, comme par exemple euh, l'air ou la connaissance. D'abord, l'eau est un bien divisable. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'usage d'une ressource en eau par un être vivant a un effet sur la quantité d'eau disponible pour les autres êtres, les autres êtres vivants. Ensuite, l'eau est un bien non exclusif, c'est-à-dire que tous les êtres vivants doivent pouvoir avoir accès à la, à la ressource en eau. Ça, ça a pour conséquence que l'objet commun doit associer à la fois la ressource en eau, la communauté des usagers de la ressource en eau, et les règles et normes d'usage de, de la ressource que se fixe la communauté des usagers. Alors, une partie très très importante, la, la principale de ces, de ces règles et normes d'usage, c'est le droit à l'eau. Le, le premier texte qui formalise euh, le droit à l'eau, c'est un texte qui s'appelle le corpus juris, qui a été établi à Rome euh, par Justinien Ier. Et à l'époque à, à, à de Justinien Ier, euh, euh, il y avait à peu près un million d'habitants à Rome et il y avait 600, euh, 600 fontaines publiques euh, auxquelles euh, les Romains avaient un accès libre et qui leur fournissaient à peu près 300 litres d'eau euh, par habitant et par jour. Ce qui est un chiffre absolument énorme par rapport à ce qu'on connaît nous actuellement. Hein. En Afrique, la moyenne, c'est entre 40 et 50 litres d'eau par jour. Et c'est une moyenne, mais il, il y a des situations qui sont beaucoup, beaucoup plus difficiles. Au Moyen-Âge, il n'y a plus de texte euh, formalisant le droit à l'eau. Par contre, le droit à l'eau est appliqué pratiquement partout en Europe. Et euh, par exemple, euh, Thomas d'Aquin parle de justice distributive, de droit de divin euh, d'accès aux ressources, aux ressources naturelles, notamment à l'eau. Et puis, euh, Récemment, donc, euh, le 28 juillet 2010, l'ONU, euh, l'Assemblée générale de l'ONU, euh, a voté une résolution euh, qui euh, définit, euh, définit le droit à l'eau sous la, la forme suivante. Euh, L'accès à l'eau potable, salue et plante, est un droit fondamental, essentiel au bon exercice du droit à la vie et de tous les, de tous les droits de l'homme. Cette résolution euh, de l'ONU a été retranscrite dans un certain nombre de, euh, de, de, de législations et de constitutions de l'île constitution, euh, de dans le Monde, euh, par exemple euh, la Bolivie et le Maroc, mais on peut dire sans, sans exagérer que le droit à l'eau, la résolution n'est jamais fait appliquée nulle part, même dans les pays qui sont euh, intégrés dans leur législation. Alors, alors, un autre aspect très important des règles intérieures de l'usage, c'est tout ce qui tourne autour de la gouvernance de l'eau. En 1968, un monsieur qui s'appelle Hardy a, a publié un texte, qui est maintenant devenu assez célèbre, qui s'appelle la, Trag la tragédie des biens communs. Et ce texte poste comme postulat qu'une ressource naturelle, traitée comme, euh, comme un bien commun, est condamnée à sa disparition par surexploitation et, et, et dire il va tire comme conséquence qu'il faut soit privatiser la ressource, cest à s'appuyer sur le marché, soit faire contrôler l'accès à la ressource par une autorité publique centrale comme l'État. Ce, ce texte, la tragédie des biens communs, est systématiquement euh, proposé euh, euh, et avancé par les partisans euh, de l'eau marchandise. En 1990, Holström, a ah, écrit un livre qui s'appelle La gouvernance des communs, qui remet en question euh, le, euh, le postulat d'Ardine. Euh, et donc on euh, considère que euh, dans ce livre, que la gestion du ressource naturel par la communauté des usagers est souvent plus efficace et durable que par le marché, par une autorité publique centrale. Mais elle dit une chose aussi très très importante pour nous. Elle dit que pour que que ça, pour que la gouvernance du bien commun ça soit de manière efficace et durable par la communauté, il faut pour cela mettre en œuvre des bons mécanismes de négociation, d'arbitrage et de décision collective. Alors, la question qui se pose pour nous hein, actuellement, c'est comment sortir de l'eau marchandise et de l'eau profit écologique pour revenir à l'objet commun euh, pour moi, il y a trois, trois questions qu'il faut absolument régler. La première question, c'est la question de la démocratie. Euh, la gestion publique, ne suffit pas à garantir une gestion démocratique des services euh, d'eau potable et, et assainissement. Il faut, en plus de la gestion publique, que la prise de décision euh, associe à la fois les élus, les usagers et les travailleurs de l'eau. Dans ce cadre-là, on, va, on, va, on va se de confronter à une question très délicate que le, le mouvement pour l'eau biocobole n'a pour l'instant pas très, très, très bien traité Et, et C'est comment, on va, comment on, va être, on va être représenté les usagers dans, dans, dans la gestion publique et avec quel pouvoir effectif. La deuxième question qu'il nous faut absolument régler, c'est euh, la question du financement. Hein, Puisqu'on euh, n'est plus à l'époque euh, d'Ovid où on, on allait boire directement à la soupe. Hein. On, on, quand on veut boire un ouvre notre combiné, c'est-à-dire qu'on passe par un service. Donc comment prendre en charge, on charge le coût des services de, au potable et assainissement, également le coût qu'on va, qu va devoir mettre en œuvre pour restituer euh, l'eau dans un bon état écologique, on parlera cette après-midi. Euh, actuellement, quelle est la réponse qui est avancée en termes de financement euh, au sein de l'Union Européenne C'est de s'appuyer sur la facture individuelle de l'usager, basée le plus souvent sur la, sur la consommation. Et le problème de la facture individuelle de l'usager, c'est que cette facture ne permet pas un accès à l'eau qui soit égal pour tous. Ça va à l'encontre du droit à l'eau. Donc, une possibilité qui est souvent avancée par, par certains d'entre nous, c'est de faire prendre en charge euh, collectivement le coût euh, des services de potable à d'assainissement euh, par l'impôt. Mais c'est absolument pas la solution qui a été retenue par l'Union européenne. On en parlera cet après-midi. Le mode de fonctionnement qui, qui est proposé et qui est imposé, on va dire, dans le cadre de la directive cadre européenne sur l'eau, c'est un mode de fonctionnement qui repose sur le principe euh, du reculement euh, total, euh, du coût euh, et, et donc qui oblige à, à refuser l'impôt ou euh, l'emprunt, et, et donc à s'appuyer sur la, la facture individuelle de l'usager. La troisième question à, à traiter, pour revenir à l'objet commun, c'est la question environnementale. Comment préserver les ressources en eau, à la fois d'un point de vue quantitatif et qualitatif euh, Pour moi, il n'y a pas, y a pas euh, 50 solutions. Hein. Il faut absolument changer les politiques actuelles de développement économique, d'aménagement du territoire. C'est absolument pas ce qui est proposé euh, au, au niveau de l'Union européenne à travers le blueprint ou euh, euh, l'européen du le, le marché de partnership, où ce qui est proposé, c'est de s'appuyer sur l'efficacité du marché euh, et également euh, sur euh, la, la, la, la compétence technique des entreprises privées. Donc, je vais terminer la présentation en présentant un, un concept qui a été introduit de manière assez récente, qui est le concept du capital naturel. Donc, je vais faire quelques rappels. Euh, Marx définit deux types de capital. Le capital constant, c'est-à-dire les moyens de production associés aux matières premières, et le capital qu'il appelle le capital variable, qui est la force de travail qui va générer la plus-value. Euh, et donc, Le capital naturel, c'est quoi Dans ce cadre, ce cadre, eh c'est un capital euh, qui est à la fois un capital constant et un capital variable. Euh, le capital naturel a pour défenseur les partisans de l'économie verte dont on, on, dont on a pas mal entendu parler euh, récemment à Arthur Donc comme la nature est un capital, à la fois constant et variable, elle a une valeur d'échange, elle a un prix, Donc, on donne un prix à la nature et euh, sa production va générer de la plus-value. Qu'est-ce qu'on a comme exemple du capital naturel L'exemple qui est tout en cité, c'est l'exemple des, des abeilles, qui produisent de la pollinisation qui est indispensable à l'agriculture. Les abeilles, euh, elles ont, ont un prix, et elles génèrent de la plus-value euh, par la pollinisation. Euh, dans le cadre de, de l'eau, qu'est-ce qu'on pourrait identifier comme capital naturel, comme source qui va produire de l'eau pure pour être embouteillée par les entreprise, par la suite. Une rivière qui va produire une force qui va être utilisée pour un barrage hydroélectrique, etc. Le, le concept de capital naturel est extrêmement dangereux parce qu'il va vraiment à l'encontre euh, de l'objet commun. Il y a eu deux types d'imposures. D'appropriation de l'eau. Une première enclosure qui a démarré au XIXe siècle, elle se poursuit encore actuellement, une première vague Cette première vague d'enclosure se traduit concrètement pour nous par la privatisation croissante des services de distribution de potable et d'acidité. Mais depuis quelques années, se met en place une deuxième vague d'enclosure qui repose sur l'idée de, de l'eau en tant que capital naturel. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on a comme, comme exemple d'enclosure dans, dans ce cadre-là On a, on a euh, euh, le monopole d'usage de sources accordées à des entreprises de dégage d'eau, la vente de rivières à c'est quelque chose qui se fait maintenant depuis, depuis plusieurs années euh, en, en Australie. Et également, la construction du barrage de nouvelles sont qui sont en train de se développer de manière extrêmement importante. Euh, pas seulement en, en Amérique latine, et en Afrique, en Asie, mais aussi, euh, aussi beaucoup en Europe. L'ensemble de ces, ces deux enclosures ces vont conduire à une financiarisation de plus en plus croissante dans les années qui viennent, et donc il faut trouver un, un moyen de lutter contre, le, contre ces, ces, ces, deux, ces deux types d'inclusions.